Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant business. Alors aujourd'hui je reviens vers vous hein, avec mon Cash Forex Group. Alors pour ceux qui sont dans Cash Forest Group, et voilà, vous allez remarquer chaque trois mois, chaque trimestre, Cash Forest Group euh, réinitialise les comptes. Quand il dit les comptes, je veux dire, après chaque trois mois, vous devez changer votre mot de passe par mesure de sécurité. Donc, voilà, euh, cette société qui fait dans le Forex euh, est assez poignante sur les questions de sécurité. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous me découvrez au travers de cette vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner. Surtout, si n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notif pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, sans plus tarder... Quand vous voulez, euh, ceux qui ont déjà un compte, vous remarquerez que quand vous voulez vous connecter, vous allez recevoir un message qui vous dit que votre mot de passe a déjà expiré et qu'on vous a envoyé le lien pour initialiser euh, pour réinitialiser le mot de passe, donc pour créer un nouveau mot de passe dans votre inbox. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ouvrir le mail de Cash Forex et de cliquer euh, sur le lien en question. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités, soit de cliquer directement sur le lien, soit euh, de venir ici, de copier le lien ici et d'aller le coller au niveau de votre navigateur. Si le, le clic ne prend pas, c'est que nous allons faire directement, voilà. Et vous allez tout simplement euh, mettre un mot de passe que vous savez que vous n'allez pas facilement oublier, voilà. Et après, euh, voilà. Donc, euh, tout simplement, vous allez mettre votre mot de passe. Voilà, je vais mettre un nouveau mot de passe. C'est vrai que je ne <rire> me rappelle même plus trop de celui qui était là. Voilà. Current Password. Ok, on te demande, vous mettez d'abord le mot de passe actuel. Voilà. Ensuite, New Password. Donc, le nouveau mot de passe. Voilà, je vais le mettre, le nouveau mot de passe. Donc, c'est... Voilà. Le nouveau mot de passe voilà. Voilà. ok donc voilà votre mot de passe doit avoir au minimum une lettre majuscule au minimum un caractère spécial au minimum une lettre minuscule donc voilà c'est fait ensuite je mets mon code de double authentification Ensuite, j'ai mis mon code de double authentification. Très important. Voilà. Je le mettre là. 936. 644. Voilà. Sachez que ce code change en 15 secondes. Voilà. Donc, il faut être assez euh, rapide. Voilà. Donc, voilà. Euh, quand le mot de passe... Moi, je m'enregistre mon mot de passe. Voilà. Donc, quand c'est fait, vous recevez un mail pour valider, euh, pour autoriser le nouveau, le nouvel équipement. Ah, vraiment, cache c'est la magie. Donc, voilà, vous recevez le code, le code toujours par, par message, excusez-moi. Vous avez juste à le copier coller. Donc, pour ceux qui sont bloqués et qui se disent qu'ils n'ont plus accès à leur compte, euh, essayez juste de suivre la procédure. Voilà ça veut pas... Voilà. Confirm. Donc, voilà. Thank you for securing your account. Donc, voilà. Ensuite, on aura accès à notre back office. Voilà. Mm -hmm. Donc, voilà. Euh, je sais pas pour toi qui n'est pas encore dans CashRate Group, mais laisse-moi te dire que CashRate Group, c'est une entreprise, une université de trading qui fait euh, d'abord dans la formation en trading j'ai parlé de l'université trading, qui forme d'abord en trading. Ensuite, ils ont un volet investment qui te permet de mettre tes capitaux et d'avoir un certain pourcentage journalier qui est environ de ça aussi, hein, mais par semaine, vous n'avez pas moins de, de 5% la semaine. Généralement, ça varie en fonction euh, des résultats des trades. Donc voilà. Moi, je ne sais pas ce que tu attends, mais vraiment, cette entreprise a déjà fait ses preuves. Elle a déjà un peu plus de deux ans. Alors, euh, si tu es encore là, voici une entreprise véritable qui ne ment pas dans ce qu'elle fait. et Qui a même encore, euh, ce qui est plus in intéressant, c'est leur euh, nouveau produit de copy trading. Donc, vous avez la possibilité de copier les trades des... Des, des, des, des signaux des grands traders, des pros donc ça vous fait permet même en plus de gagner doublement voilà, donc c'est très important vous avez euh, des notifs voilà euh, quand il y a des notifications, voilà euh, toujours important à lire donc on vous pouvez le voir là, c'est mon compte c'est mon compte euh, avec un investissement de 5000$ sur ce compte-ci, voilà et vous pouvez voir actuellement j'ai déjà gagné un peu plus de 7000 dollars c'est à dire normalement j'ai déjà même eu voyez je suis à 107% donc j'ai déjà récupéré mon capital avec le daily trading c'est à dire juste avec euh, ce qu'on me promet ce qui est euh, intéressant avec cash forest group c'est quoi c'est que Votre contrat, on vous dit dès que vous avez le 200%. De votre contrat, c'est-à-dire le 100% le double de votre investissement en gains, votre contrat est fini. Alors, l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas l'accumulation des gains. Ça signifie quoi Vous voyez ici, je suis à 5000 dollars, mais ici j'ai déjà fait 107%. Mais j'ai pas que des gains. Vous avez la possibilité de faire dans le, le marketing MLM. Et je vous rappelle que pour intégrer Forest Group, vous avez automatiquement besoin du lien de celui-là qui vous a parlé de Forest Group. Très important. Voilà. Et le parrainage, c'est-à-dire, sachez que pour atteindre un certain niveau, vraiment, c'est du lourd. Hein? Ce n'est pas les, les, les 15-20% de parrainage qu'on nous promet souvent, mais ici, vraiment, pour atteindre un niveau euh, de leadership, il faut bosser. Et l'avantage, c'est que ces gains de leadership ne s'accumulent pas à tes gains, euh, à tes 200%. Au contraire, ils s'y ajoutent. Donc, c'est ça qui est intéressant encore avec euh, Cash Forex Group. Donc, voilà. Moi, je t'invite à rejoindre, à rejoindre Cash Forex. C'est une opportunité assez fiable, stable. Donc, euh, vous pouvez voir mes gains, mes résultats. Euh, voilà. Donc euh, ici, euh, bon avec le Bitcoin qui danse et redanse, voilà, je suis bien tenté de lancer le retrait, le retrait de 2500 dollars. Mais bon, je ne vais pas le lancer. J'attends que ça atteigne même 3000 dollars pour lancer le retrait. Mais juste, je voulais juste vous représenter à nouveau cette belle plateforme. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que quand vous voyez, quand vous achetez votre pack, vous avez un volet académie. En fait, dans ce volet-là, je ne sais pas si ça va se voir dans la vidéo parce que ça ne prend pas généralement les captures. Euh, dans le volet académie, vous avez la possibilité d'étudier le trading. Voilà, je disais tantôt. <rire> voilà, l'entreprise est assez euh, cachotière dans, euh, dans ses, ses, ses, ses produits. Voilà, mais quand même, on a la possibilité de présenter cette page ici, comme vous pouvez la voir, mais on ne peut pas présenter euh, la page académie. Mais sachez que quand vous achetez un parc, vous bénéficiez des cours de trading qui vous seront stockés dans cet onglet-ci. Maintenant, euh, votre lien de parrainage, vous pouvez le récupérer tout en haut, mais sachez que tant que vous n'avez pas investi, vous ne pouvez pas avoir de lien de parrainage. Et pour ceux qui sont au Panama, vous avez la possibilité de vous y rendre dans les locaux et vous allez voir ces grands écrans géants qui, euh, qui vous accueilleront. C'est tellement beau le live trading. Donc voilà. C'était juste hein, juste euh, pour vous montrer que cette entreprise paye encore et payera encore. Parce que c'est pas euh, c'est pas du fake, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et sachez qu'avec la forex, vous n'êtes pas obligé même d'investir. Vous pouvez juste payer votre formation à distance. Si vous n'êtes pas euh, dans la zone locale, vous pouvez payer votre formation à distance. Et c'est du lourd. Pour ceux qui veulent se former dans le forex, c'est du lourd. Donc, j'espère que la vidéo euh, va un peu te booster encore aujourd'hui. à te pencher vers des opportunités fiables. Voilà. Fiables, intéressantes. Les... Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Les paiements, c'est comme c'est une plateforme de trading, sachez que quand vous initiez un retrait, vous attendez 7 jours ouvrés pour pouvoir recevoir votre paiement. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, voilà, je vous dis à très bientôt dans des vidéos encore plus intéressantes. On se dit ciao, ciao.